principal pour les institutions de prévoyance et les groupes de protection sociale pour l'avenir, c'est de saisir les opportunités apportées par l'évolution du numérique afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de la protection apportée aux salariés et aux entreprises. L'innovation est nécessairement globale. Elle concerne évidemment nos produits, nos services, la relation avec nos clients, les modes de commercialisation, mais elle concerne aussi la manière dont nous fonctionnons tous les jours au quotidien. Donc l'innovation elle doit aussi concerner nos modes de fonctionnement internes. Les principales nouveautés aujourd'hui, il y en a deux qui sont vraiment majeures. Euh, on est sur les objets connectés, dans le domaine de l'assurance et sur la blockchain qui est une nouvelle vague, une nouvelle mode qui est en train d'arriver et qui peut potentiellement révolutionner euh, la façon de faire de l'assurance. Nous avons imaginé mettre en place une prévention primaire au travers d'objets connectés. Alors l'idée c'est de réunir différentes cohortes, hein, que ce soit des actifs, des chômeurs, des retraités, des jeunes retraités, et les équiper d'un certain nombre d'objets connectés qui euh, permettront euh, de nous apporter des indicateurs qui seront ensuite analysés par une plateforme médico-sociale. Par ailleurs le CTIP a pris l'initiative d'organiser euh, lors des assemblées générales des tables rondes sur euh, le numérique sur le numérique, sur le big data puisque c'est un sujet de big data, les données qui effectivement est un sujet euh, important au niveau de, de chacun d'entre nous. Alors Le CTIP nous accompagne euh dans deux domaines, principalement sur l'acculturation des collaborateurs, grâce aux conférences qui sont régulièrement organisées par, par le CETIP, et un deuxième domaine qui est sur les nouvelles tendances que le CETIP identifie et qui nous alimente nous en termes de direction innovation. Mais il nous aide aussi finalement à faire en sorte que l'innovation soit un sujet euh, partagé, hein, et, et donc à, à travers euh, les conférences, les petits déjeuners, les colloques euh, qui sont organisés, on peut échanger et discuter de ces questions avec l'ensemble des parties prenantes. Je pense que le CETIP est le lieu où nous pouvons comparer nos pratiques, où nous pouvons additionner nos forces. La raison d'être du CETIP, eh c'est de, de, de mettre sur la table des sujets, euh, d'échanger pour faire avancer, euh, pour, pour, justement euh, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, euh, partager, mutualiser, faire ensemble, sortir de son précaré, euh, ouvrir les portes et les fenêtres pour que les uns et les autres travaillent plus ensemble, réenchanter la mutualisation. Euh, nous sommes là pour ça, c'est dans notre ADN. Le CETIP ne fonctionne jamais seul, il fonctionne toujours avec ses adhérents et il fonctionne toujours avec une gouvernance paritaire qui est une gouvernance forte. Il fonctionne dans le cadre de ses valeurs qui sont des valeurs également très fortes, que sont la solidarité l'efficacité, mais également la non-lucrativité, le collectif. Ces différentes valeurs et caractéristiques nous ont permis de nous adapter tout au long des dernières décennies et nous permettront, je n'en doute pas, de continuer à nous adapter tout au long des prochaines décennies, quel que soit l'environnement réglementaire.